Dans le monde. Tendez bien, ça m'a dit là. C'est pour la première fois. Ça m'a dit ça. Je veux tout le monde dans le monde entier. Et si on avons traduit, je veux nous entendre. Si et seulement si, vaccin, hein? c'est dans la ligne prophétique liée. Quoi que, je ne vais pas un rapport avec elle, mais bienvenue. Je vais vous dire que vous avez répondu. Amen, amen, amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. a Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. si c'est Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe oh, Tout le monde est dans le monde pour les chrétiens Fais attention mais bienvenue Ça mandé ça mandé, faire attention Fais attention mais bienvenue Fais attention mais bienvenue Alléluia Alléluia Parce que Satan il y a un mot, toujours prendre devant Précédé pour le faire des, le faire des autres Parle Ou on est son chef des autres dit. Bon ce matin Je prononce Je prononce sur la question du vaccin Je le levais même Je dis encore Si le vaccin est dans la ligne prophétique Tout chrétienne chrétien dans le monde Fait attention Abandonnez-nous. Fais attention. Bienvenue. Fais attention, mais bienvenue. Fais attention, Bob Détail. <laughs> Bob Détail, mais <laughs> attention. <rire> Alléluia. Alléluia. Alléluia. Mais si, et seulement si, son, allez, son, son, son, son violation de droits, de territoires et pour colère, il a troubler le monde. Je pour tout le chrétien. Calégeo, malvenu. Calégeo. Il est très mal venu et puis calé Pas prendre pression. Au nom. Au nom. Au nom. Mais calé joue, calé joue, mais sois en paix. Calé Sois en paix. Calé mais sois en paix.